du communiste Fabien Roussel. Est-ce que, justement, là, cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron, dont, dont on vient de parler avec euh, Daïx, ça, ça va permettre euh, d'installer un, un duel pour euh, le candidat euh, communiste ah ben, Je le souhaite, en tout cas. Je, je, je le souhaite parce que les Français ont, ont, ont droit à un vrai débat. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas attendu qu'Emmanuel Macron se déclare candidat à la présidence de la République pour commencer à avancer nos propositions. Mais bien sûr, euh, qu'on doit pouvoir débattre euh, des grands sujets, évidemment, euh, les sujets de la paix, mais aussi euh, les enjeux du pouvoir d'achat, de la rémunération, du travail, du service public, de la santé. Toutes ces questions-là sur lesquelles les Français doivent pouvoir se prononcer à l'occasion de l'élection présidentielle. Yann Brosa, c'est pas une surprise hein, qu'il soit candidat. Vous l'avez dit, vous avez déjà commencé à faire campagne. Est-ce que ça change quand même psychologiquement quelque chose, vous, pour les candidats, et puis dans la réception euh, de l'opinion que ça soit quand même officiellement là symbolisé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y en a un avant, que, il y en après. Sans doute parce que beaucoup de Français vont véritablement commencer à s'intéresser à la campagne au moment où tous les candidats sont sur la ligne de départ. Maintenant, c'est le cas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse parler de ces sujets, qu'on puisse parler des conséquences de la situation en Ukraine sur le pouvoir d'achat des Français, sur les factures, toutes ces questions concrètes qui, en réalité, concernent leur vie quotidienne. C'est de ça qu'on doit pouvoir parler. Et concrètement, comment vous allez faire sur le terrain On le disait pour Emmanuel Macron, sa campagne, elle va être escamotée. Il n'y aura pas ce meeting à Marseille dont il était question. Pour le candidat communiste, à quoi ça ressemble — Nous n'avons pas exactement le même statut. Emmanuel Macron, il est aujourd'hui président de la République. Fabien Roussel, il est candidat à la présidence de la République. Donc nous, nous allons évidemment continuer à suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Ukraine. Mais nous allons aussi tenir des initiatives publiques, un grand meeting... Jeudi prochain à Paris. Euh, et nous avons vocation à continuer à avancer nos propositions. Il ne s'agit pas non plus de mettre la campagne électorale dans le formol. Il s'agit de l'avenir euh, de la France pour les cinq ans qui viennent. Les Français doivent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, notamment en Donc matière de il peut y avoir de des, des meetings festifs, joyeux avec... — Non. Il ouais. y, y a une gravité qui s'impose. Il ne s'agit pas... Euh, Aujourd'hui, euh, de faire la fête euh, et euh, de, de, de prendre un, un air euh, joyeux alors même que la situation est aussi grave. Mais, le slogan de M. Roussel, on le rappelle, c'est « les jours heureux ». Mais parce que c'est notre ambition, euh, parce que les Français n'ont pas arrêté de souffrir depuis cinq ans. On a eu mais le Covid. -ce que que on, a, on a aujourd'hui dans le contexte mais actuel. Les, les, les même Français si n'ont pas besoin qu'on leur dise que la situation est difficile. Ils le savent. Ils la vivent tous les jours. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est s'il est possible de construire autre chose, s'il est possible de sortir la tête de l'eau, d'avoir la paix, d'avoir la prospérité, d'avoir une situation dans laquelle on n'est pas obligé de mendier une prime à la CAF pour pouvoir vivre correctement de son travail. Ça, les Français ont besoin de le savoir si ce chemin-là existe. Nous, nous disons avec Fabien Roussel que ce chemin-là existe pour peu qu'on en ait la volonté politique. — Alors dans votre programme qu'on a bien écouté, euh, vous promettez une augmentation significative des salaires. Est-ce que vous pouvez toujours le promettre dans un contexte aussi incertain en matière géopolitique parce que ça peut avoir des conséquences économiques très importantes qui fait que ce programme-là d'augmentation des salaires, vous pourrez peut-être pas le tenir en tout cas, la question du pouvoir d'achat, elle est centrale. Et je suis frappé par le fait que dans la lettre d'Emmanuel Macron, la question du pouvoir d'achat est complètement absente. Or, c'est l'une des préoccupations majeures des Français. Mais Yann Brossard, ma question, c'est a des d'augmenter les salaires. Il y a une, question, a oui, je, je y a une incertitude dis, qui fait que peut-être pas possible. Je, je vous dis qu'en matière de pouvoir d'achat, on a des marges de manœuvre. On peut très bien décider de baisser les taxes sur les carburants ou euh, sur la facture énergétique. Aujourd'hui, l'État se gave avec les taxes sur les carburants et sur l'énergie, ça n'est pas normal. Et donc on peut commencer par soulager le pouvoir d'achat des Français en baissant ces euh, factures. Et puis deuxièmement, bien sûr qu'il faut augmenter euh, les salaires. Quand vous voyez qu'un certain nombre de grosses boîtes, je pense à Total, vont verser des dividendes astronomiques en 2022, une proposition concrète. Pendant la pandémie, le ministre de l'Économie avait dit euh, les grosses boîtes du CAC 40 ne doivent plus verser de dividendes à leurs actionnaires. Eh bien, ils devraient en être exactement euh, de la même manière, euh, cette année. Vous savez qu'au 1er avril, au 1er avril, c'est dans quelques, quelques jours, dans un mois, Total va verser 1,7 milliard à ses actionnaires. Et dans le même temps, euh, les, les carburants vont Exactement. exploser. C'est pas une normal. C'est secteur Est-ce que vous pensez que les Français peuvent trouver crédible ces promesses, même s'ils la partagent, d'augmenter les salaires, dans un contexte géopolitique qui fait qu'on ne sait pas s'il y aura une crise économique et quelle sera son ampleur D'abord, il y a des entreprises, je le redis, qui peuvent le faire. Et donc, commençons par les entreprises qui peuvent le faire qu'elles s'engagent à ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires et qu'elles augmentent les salaires. C'est un choix qu'elles doivent faire. Soit elles augmentent les salaires, soit elles versent des dividendes à leurs actionnaires. Je préfère qu'elles augmentent les salaires. Et puis deuxièmement, il faut que l'État mette la main à la poche pour aider les entreprises qui n'auront pas les moyens d'augmenter de, de, de, de, de, les salaires sans que ça ait des conséquences sur leur situation économique. Mais bien sûr qu'il faut le faire parce que c'est le seul moyen de permettre aux Français de vivre dignement. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où quand on travaille... Pour beaucoup, on n'arrive pas à vivre dignement de son travail. Ce n'est pas digne de la sixième puissance économique du monde. Yann Brossa, merci beaucoup d'être